Mon dieu mais ça a marché Je suis vraiment devenu midi malou Je cours en hôtel maintenant, je suis crevé. Ok, c'est bon, voilà la voiture que j'ai louée. et merde Je suis pas arrivé avec ces bouchons Allez, bordel Mais, là, sur le côté, sera-t-il possible que... Il faut que j'aille voir.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 E trait d'union M A L O U. Hein, c'est-à-dire, ça veut dire. Mais oui, c'est l'estime du savoir, synthèse du germanium par polyvalisation du value. Imposer la force vers l'ovanium. c'est-à-dire l'estime du savoir. Les gens qui connaissent beaucoup de choses, incristalliser, imposer, un... intentionner ça dans toute la République démocratique du Congo pour que nous puissions avoir la congolexicomatisation, les lois du marché propre congolais. C'est bien ce que j'ai dit là. Je ne sais même pas pourquoi j'ai sorti tout ça. Ah merde J'ai pas écouté ce qu'il disait du coup Ah j'ai mon cerveau qui déconne en plus Ah l'inconscient il faut cartons à la tête de TGO. La climatologie au Brésil, à part l'utilisation du végétalisme... A mon avis, il doit pas aimer les paradoxes temporels. Bon bah, on va la jouer au bluff.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 mais il une nouvelle il à la nucléarité. Oui, ça fait allusion, parce que quand on parle des sports on voit la nucléarité. C'est l'homme qui va vers la dynamique. Oui, mais le sport, là, les rollers, c'est de ça que vous parlez Oui, mais c'est clair, c'est... Mais oui, tout est clair maintenant. Santé, un flux réflexologie. Et ça, ça fait allusion au redynamisme. De l'homme qui doit assurer ce qu'on appelle la, la, la systématique de l'orthodoxisation, c'est-à-dire la réflexologie. Le réflexe, tout ça. Mais quand même, vous savez comment ça se prononce, non Euh. Athlétisme, médaille d'or, 4 fois en français. Des bon Quand on parle de l'air, c'est faire allusion à informatiser le sens dynamiciel vers l'humanisme. Je vous en prie. Bon, allez, ça c'est fait je retourne en France dès que les effets de la chirurgie seront dissipés. Bah à la mythes tu me regardes, tu restes fixe, à la mythes tu me regardes tu